Okay. ok Du coup là je commence avec la PM On est avec Nikoff Il est sympa hein Prends le snipe Prends le snipe Je, je rigole c'est bon prend le snipe Mec ça va être exceptionnel si je prends le snipe Je tire dessus ça Mec il est bon le snipe Tiens avec le snipe Il vient de se mettre un truc ça a la une de tout malade et je vois des petites particules de sur lui OOOOOOOOH Genial, j'ai déjà dedans, j'ai un petit triple kill là. Ah ok là, il le... le point de capture il change en fait à chaque fois. J'imagine pas ce que je leur ai mis. Coucou Youtube J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on teste X Défiante. C'est le nouveau jeu de chez Ubisoft qui doit sortir. J'ai fait des massacres à la M4, au sniper. J'ai un peu testé le bouclier, mais c'est pas ouf. Bref, je te laisse regarder. Oh, regarde, j'ai un petit robot comme ça. Mais je sais pas ce qu'il fait. Genre, je le pose. Et il court, euh, tu vois, c'est la petite arrière. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que ça va chasser des mecs. Hop là, lui. Lui aussi. Allez, hop. Eh, hey, sinon on peut avancer, euh, monsieur euh, Jean-Marie Jean Robot. Et tu sais quoi, je deviens invisible et j'arrive sur oh, regarde, bébé. Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde ce qu'il a fait. Elle lui a sauté dessus Elle l'a sauté dessus, elle a paralysé. J'en ai un quickscope. Nice. Ouais, je sais pas où elle part. Ah ouais, ils il mettent des shields de ouf. Emma, il, il, il a mis une sorte de shield, en fait, c'était peut-être pas son faune tout à l'heure. C'était vraiment genre le mec, il avait un shield. Non, non, non, c'était nice. un... derrière une barrière Ah, peut-être okay. que oui, ah, t'as raison Bon, mais GG, frérot Est-ce qu'on doit, Est qu doit te défendre maintenant ou pas Je pense qu'on va devoir les défendre maintenant On va devoir les empêcher d'avancer T'as taquiné, gros, j'étais à la rue, moi, là Attends, moi, j'avais pris le robot, je vais prendre un autre truc La barrière magnétique, en fait, il y a moyen que ce soit ça, gros Il y a un monde Oh, le boost bio-vida, viens, on teste tous les deux Ah, ouais, vas-y Vas-y, vas-y, j'ai graillé ça J'ai repris le sniper Ouais, moi aussi Frérot, on est tous à avoir pris euh, bio pour moi, là. Clavier-souris, j'ai une sorte de grenade que oh, je... Oh, ça donne plus de vie, vie gros J'ai 120 HP Ah, c'est temporaire. Ah ouais, ouais c'est temporaire. Quand il te manque de la vie, tu fais ça, et moi, c'est ce qu'il a fait le mec tout à l'heure, c'est heal de ouf, en fait. C'est un son, en fait. C'est toi avec moi. Oh, le bon... devant moi Ah bah, ma si ça va pas, il va falloir que je monte, là. J'arrête de capturer. Vas-y, vas-y. C'est de la défense, de la capture. T'es ouais, plusieurs modes. Euh, Je suis mort sans BP. Ouais mais c'est sympa en vrai hein. C'est vachement sympa. Comment j'ai mets 112 Oh ah, J'ai mis un. J'étais à deux dates dans une un petit triple kill là. Ah, ok, là le, le point de capture il change en fait à chaque fois. T'imagines pas ce que je leur ai mis. Mais frérot, j'ai rushé en quickscope, no scope, j'ai fait une boucherie gros. Ah, ça va, je fais bien pour un mec qui euh, est. Bon. Tu m'as mis quoi Ah, oh, il dis à pompe Mec, c'est trop bien. En fait, ça, ça redonne de la vie. Genre, t'es l'OHP, HP, tu le prends, gros. Oh, mais qu'est-ce qu'il a mis Il faut protéger comme ça. Mec, c'est trop bien. Genre, je te mets des quicks qui sont fous. Putain, le jeu est bon, gros. Mais ce qu'il est. Skillé. En vrai, j'aime bien. À savoir les bassistes, maintenant. <rire> ah, c'est ce que je vais mal être. Ah, mais ici, en vrai, fait, il y a les... les... les... les... les... les... Ils sont okay. en train de camper derrière. Ils se sont... Sont, de de... sont mis une barrière et ils campent derrière. Ouais, non, les, les, les up, j'ai l'impression qu'ils faisaient un peu différemment. T'es quoi le mec Ça touche pas je comprends pas. Toujours au snipe Ouais. Je peux aller ici. Il faut, faut que je joue un peu plus Mais à la crosse, elle... je pense. Non, il y en a un, il court au fusil à pompe, là. C'est bien, tu vois les dégâts que tu mets aussi. Ouais, 70, tu le vois instant, tu peux donner okay, l'info. Ouais, C'est vraiment un truc de heal que j'ai, je crois. Donc si jamais on est en euh... train de capturer un point ou quoi. Ok je mets... Ah oui c'est ça, mon, mon outil est en train de heal tout le monde autour de moi là. Donc là, là on est en train de push et ouais il se régale là de ouf. Je pense pas que ce soit le meilleur mode pour jouer snipe. Non, je vais essayer la M4 justement. Oh y'a un mec qui arrive un, un, sur nous, y'a un mec qui arrive un, sur nous. Il est mort l'invisible. Oh oh, je vais essayer la M4. Une snipe frère. Eh je te dis, hein, si, si là j'arrive à, à calibrer parfaitement ma sensi, c'est plus la même. Hein. Allez hop, le mec a la musique, tu dors. Mmh. Ah. J'arrive, Nikov Il y a un mec compact à moi quelque part. Je sais pas où il est. Oh, je l'ai tué, je l'ai tué. Vas-y, je, je vais jouer l'objectif. J'ai envie de gagner. Euh, moi, c'est ce que je fais tout à l'heure. Mais bon, au, au snipe, c'est pas drôle. Je pense à mettre ton ulti aussi. hein. Je suis euh, dans 2%, je l'ai. Et j'ai un fusil à pompe, ça va être terrible. 232, ouais, faut vraiment les cap là. J'ai réussi à en faire un moins 4, c'est bien. Ah ouais, on a perdu. Ah mais là on avait des... Voilà ouais, là, là vraiment ils étaient... Rivière, ils étaient... Hein. Fré Frérot ils étaient nuls avec nous. Nuls. On avait vraiment pas les poissons les plus mouillés de la rivière. <rire> Rad 29 kills. Mignon. Mignon. Mignon, mignon. mignon. mignon, mignon. C'est sympathique. C'est sympa le jeu hein. La, la M4 marche très très bien. Je vais pas te mentir, c'est tu mets le viseur au niveau de la tête. Ça part vite. Ok, sniper. Et là du coup je peux mettre... Euh... Ah ok non c'est en fonction des niveaux. Je peux changer tes lunettes. Cross. Ouais. ouais mais ça se débloque moi il est niveau 1 les toujours non tu as hein. les maîtrises tu peux le mettre en or et tout ok ok allez go hein frérot on est parti hein. ouverture des portes dans ah ouais c'est bon je les ai vus je les ai vus ah mais oui c'est à nous de défendre regarde ah frérot ils vont arriver ils vont arriver ah ouais oh. Oh, mon Dieu, sur moi. non ils a, ils a ils mec ils avaient ils avaient un ils avaient un truc un truc protect C'est trop kiffant en gros de, de, de, de fouler sur les mecs comme ça. Par contre j'ai l'impression que vraiment les mecs ils spawnent tous au même endroit, tu prends des, des, des vagues des mecs, c'est terrible. Hein. Ok je peux pas ouvrir ça. Fais il faut, faut empêcher leur progression, ils avancent trop vite là En train de leur faire mal de ouf là Le premier kill à la ah, nade Putain la m'a pas défendu Y'a un truc qui heal sur la zone, j'arrive pas à les tuer, gros. Ouais, c'est le. Mais c'est trop fort, gros, j'ai tiré des chargeurs entiers dans la tête pour que pour pas les tuer. Je prends ta gauche, ils, ils tendent oui. une flank, c'est sorti derrière, derrière, deux. J'y vais, y vais. Un mort. De l'ardo. Deux morts. Un dead de mon côté. Wouah, il m'a mis une flash, mais... écoute, <rire> elle rigole pas la flash, hein. Mais ils ont brûlé, What the fuck. Je les ai empêchés d'avancer, mais je suis dans une position un peu merdique. Ils sont tous sur le point, tous sur le point. moi. J'arriverai pas à les arrêter. Ils ont le truc de protection. Il, il Y'a le mec qui, qui met le truc de protection autour. Bonne contact à nous maintenant, donc... Ouais, ah, regarde, on reste beaucoup plus lancé si ils ont eu, je crois. Ah, ouais, y'en a, a. y en a des galères dans l'équipe, hein. Je, je les ai arrêtés gros. Okay. Je retourne dessus, je mets une grenade. Reloué par une minute, on est révélé, hein. Ok, y'en a ah. deux côtés gauche, trois côtés gauche. C'est toi, toi derrière moi ou pas Ah, je suis Ouah, mort. à droite. Et y'en a, sincèrement, il puent la merde dans notre équipe, hein. Ah, en face, ouais, mais en face ils sont pas bons. Hein. Y'en a deux côté gauche, deux côté gauche. Hein. On peut pas grimper Ok. Je, je vais les buter à leur spawn, gros. J'ai mis l'outil, gros. Ok. Yeah. Non mais frérot, je viens de lui tirer 16 balles dans la tête. On est en train de les massacrer gros. Ouais... Ouais ah, moi aussi c'est pareil, hein. vraiment là-dessus tu... C'est un boulot que je leur fais là Ils ont pas de timing frérot, ils ont pas de timing Je suis mort Je suis mort frérot mais je pense que je m'en suis fait 10 à la suite en train de revenir Non ils sont tous là, ils sont tous là, j'ai besoin de toi J'arrive, j'arrive, j'arrive Mets des grenades hein C'est ce que j'ai, ce que je viens de faire il gros 18 ah, secondes, on peut ah, le faire, ah, on peut le faire, ah, on peut le faire. Je vais je vais Je, je l'avais gardé pour la fin. 5 secondes gros. 5 secondes. Allez ma poule Ah Deux. là là, le wall Le wall qu'on aura fait gros. Et <rire> je suis mis à dans la petite salle d'arcade là. Oh, ah, ah mais c'est toi là qui m'a donné l'espoir gros. Attends, ça dit quoi les kills là Joueur de la partie Nikoff. OK OK. Oh ah, là ah, là ah, là ah, là. Ah, là on était vraiment deux dans hein, les Ah frérot, on, on, était... Était... On, était là, on était là gros. On les... était 5, on était pas 6, regarde. Ah ouais, on était mec, on était 56, on les a détruits. <rire> on s'est régalé. Hein. Attends, mais tu sais que là, j'ai level up de ouf ma M4. Bah ouais, la même. 4 level. Attends, attends, viens, on essaie de mettre des trucs un peu. Vas-y, vas-y, vas-y, gros. 50% de sens. discrétion de l'arme. Ouais, mais on perd de la mobilité, frérot. Et on perd full mobilité, mon ref. hein des déplacements, discrétion discrétion de l'ambre bon, je sais pas j'ai activé ouais j'ai pas activé moi tu vois j'ai juste mis le viseur alors les gars qu'est ce que vous en pensez le jeu il est bon en vrai il manque de déplacement il y avait par exemple la glissade que j'ai pas du tout utilisé parce qu'elle est pas du tout optique les sauts qui sont un peu euh, un peu mous mais sinon euh, le jeu touche bien il faut rappeler que c'est une alpha alpha je suis hype en vrai oh qu'est-ce qu'elle est belle gros ouais. j'aime bien le petit le... oh le digue il a l'air bon gros Oh la, la K est tartine hein. Oh ouais Oh mon dieu le bonheur Oh, oh ouais Ouf 50 contacts, c'est, Je te le dis, c'est fini Tu les as tous déchirés Mais ça met, trop, ça met trop de dégâts Je... je... je... non C'est fini le, le jeu est fini, ça y est <rire> en fait, je, je peux enchaîner genre 4 kills avec, alors qu'avant on fallait recharger au bout de genre un kill limité <rire> je, je la contrôle pas aussi bien que toi Ah vas-y les boucliers, sérieux Ça c'est toxique ça Arrête Ah, ça c'est toi Moi, j'aime bien quand on peut se battre comme des hommes. Petit bouclier là, non. Et je vais courir là-bas. Sinon, hein. je prends par la droite. Un mort. Aïe Ça va Au Moyen. Ils, est, ils sont deux à droite. Il y en a un qui est le HP qui est Ça Ah, frérot, il campe sur BP. Oh là là, c'est dommage, c'est dommage C'est trop fort la petite barrière magnétique, gros Oh merde Oh là là Comment tu changes d'équipement, tu sais, les premiers trucs où t'étais Un W C'est bon, c'est bon, bon, je vais pouvoir faire le bouclier T'as le bouclier que tu passes devant on va Avant que la régale avant. Dis-moi comment je peux t'aider, dis-moi où t'es. Je, je, je vais suis vais devant vais je suis devant, vais je vais devant vais 4 mecs, devant, vais devant vais 4 mecs, Nikov. Je suis spawn, tu veux spawn, t'es passé à droite ou à gauche Gauche Gauche Ok ok, j'arrive à Je suis, je suis encore devant, devant de, 4 mecs. La devant toi. Ok, 2 à ma droite, un invisible mort. Ouais, droite 1, droite 2. Droite 1, devant moi, 2. Il vient avec un truc euh, super gros Ouais rentre. rentre, rentre, rentre. Mais putain ah, mais c'est cheaté. En, en fait, mais en fait on peut on peut faire quoi contre ça on peut pas rentrer le tueur, Si, hein. rentrer dans son cercle non Tu, tu ah rentres dans son ça, cercle je jure, one shot, non Non, le, le, le force field me tue Ah ouais, t'as raison, bah je sais pas. Le grenade peut-être Non Je me suis tué tout seul à la grenade. Oh, non, mais je pense qu'il faut péter le force c'est tout. Je vais rester le sniper. Non Je l'ai mis le HP, j'ai raté mon noscope. Fais enfin, mon quickscope. Ils m'avaient pas reconnu, ils m'avaient pris pour leurs alliés, j'étais au, mi au milieu des quatre, ils faisaient que tous me regarder Tu l'as vu le drone qui envoie du feu un, à Tout à l'heure j'ai hésité à prendre ça mais je me suis dit non vas-y Derrière nous Pouh ce qu'il a pris vous vous êtes fait pirater On s'est fait pirate frérot Je lui ai arraché la tête. Hein. c'est long à recharger la sale pour la les... nuit. Allez, allez, faut win là. Hein. Faut défendre, faut défendre, faut défendre. Deux sur moi. J'ai tanké autant que je pouvais, j'ai essayé de leur mettre des têtes. Non. Il se passe quoi? C'est fini? Ah. Ouais! Bien joué, Nikoff! T'as fait une super partie, frérot! Bon, oh, c'était chaud! Quand j'ai vu qu avait... a, ça, ça ralentissait, j'ai cru qu'on avait perdu! 33 kills, frérot! J'étais deuxième, un peu fané avec 20! T'es mal, les dégâts! 5000 de dégâts! Vas-y, bah c'était cool, hein! Ouais, j'étais content de faire ça avec toi, mon Nikoff! Te fais de gros bisous, mon Nikoff! Passe une belle après midi Bisous, loulou! Et à la prochaine! Du coup, quand on arrive sur x les récompenses, les passes de combat. J'ai radé les skins. Vraiment, ça, vraiment sympa. Ça, c'est les factions. On a différents types de personnages avec euh, différents euh, atouts. Certains qui mangent des médicaments, d'autres qui deviennent invisibles, euh, d'autres qui ont des shields. Enfin, c'est euh, vraiment complet. Ça fait un peu penser à Overwatch dans leur système d'avancée euh, et tout avec le chariot. Regardez, je vais vous montrer une petite personnalisation d'armes. Là, par exemple, petit M4. On peut mettre une touche. Ça reste très classique. Les atouts sont extrêmement simples à choisir. Tout est écrit. C'est lisible. C'est facile. Apparence. Bam si on a une maîtrise, donc il y a un camo or, un camo platine. Si on a envie de personnaliser un peu le profil, tout ça, tout ça, tu connais. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu, les gars. Pensez à vous abonner. Euh, Laissez un petit commentaire, le like si t'as envie. Et, et voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.